Bonjour, je suis Aimé Kony, spécialiste marketing et responsable marketing du cabinet AMP. Nous sommes dans la section entrepreneuriat du cabinet AMP, section dans laquelle je partage avec vous des idées intelligentes dans le monde des affaires pour vous aider à développer rapidement de petites entreprises rentables. Des entreprises qui vont générer régulièrement du cash en quantité suffisante pour couvrir vos charges et dégager des bénéfices plus élevés. Aujourd'hui, on va voir comment recruter le personnel dans une PME. Je fais cette vidéo pour vous qui avez du mal à trouver un personnel de qualité, un personnel qui pourrait exécuter correctement vos tâches et pour le salaire que vous pouvez payer. Lorsque vous êtes en une grande entreprise, c'est plus simple, vous lancez votre avis de recrutement. Généralement, vous avez vos critères et vous signifiez que vous voulez une personne qui a de l'expérience dans votre secteur d'activité, par exemple. Un marketeur dans le secteur bancaire qui aura plus de chances de percer ou bien d'avoir des résultats parce qu'il a été dans le domaine, et connaît les produits bancaires. Les experts de recrutement vont faire leur stratégie pour trouver l'appel rare. Mais en tant que PME, c'est différent. C'est différent pour deux raisons. Primo, vous n'avez pas toujours les moyens financiers pour débaucher les personnes qui maîtrisent déjà le travail et dans le domaine dans lequel vous êtes. Parce qu'ils ont de l'expérience et peuvent produire de bons résultats. Donc, ils sont coûteux. deux. Secondo, vous ne vous y connaissez pas en technique de recrutement. Parce que le recrutement, c'est une science, ce n'est pas de poser des questions comme ça aux candidats. Généralement, vos seuls critères sont la sélection du CV, la lettre de motivation et la prétention salariale. Après, vous allez vous retrouver avec des personnes qui ne font pas prêtement le travail, qui viennent régulièrement en retard, qui sont exigeants en matière de salaire et de réglementation du droit du travail. Certains chefs de PME ont été convoqués comme ça au tribunal du travail. Aujourd'hui, on va voir une stratégie de recrutement spécialement pour les PME. Une stratégie qui a fait ses preuves. C'est une stratégie qui est basée sur un seul critère. Le critère est le suivant. Ne pas recruter sur la base de la compétence, mais sur le degré d'envie de travailler de votre futur collaborateur. Alors, si vous avez détecté plusieurs personnes qui ont un degré d'envie de travail élevé, vous pourrez choisir celui qui cadre avec votre budget salarial. Après l'annonce de l'offre d'emploi, il y a deux types de questions pour l'entretien d'embauche. Le premier type de question a pour objectif de comprendre pourquoi le candidat se retrouve dans cette situation de demandeur d'emploi. N'oubliez pas que notre objectif ici est de mesurer son degré d'envie de travailler. Pour cela, nous allons lui poser les types de questions suivantes. Premier type de question pour cet objectif-là. Avez-vous déjà travaillé dans une entreprise officielle ou même dans l'informel S'il vous dit oui, vous lui demandez pourquoi est-ce qu'il a arrêté de travailler chez son dernier employeur. S'il vous dit non, vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait de ses journées. Quand il se réveille le matin. Il n'est pas que ces questions ont pour objectif de détecter son degré, sinon de mesurer son degré d'envie de travail. En fonction de ses réponses, vous saurez si c'est quelqu'un qui a vraiment envie de travailler. Le deuxième type de question a pour objectif de savoir si le fait d'être en activité est plus vital pour lui quitte à travailler au début sans rien gagner. J'insiste le fait de dire au début, c'est-à-dire au départ de son contrat. Avant de lui poser cette deuxième vague de questions-là, vous devez décrire avec précision en quoi consiste le travail qu'il doit accomplir, les tâches quotidiennes, les objectifs professionnels, la vision de l'entreprise pour l'évolution du poste du travail et les horaires de travail. Ensuite, vous lui posez la question suivante. Nous sommes une jeune entreprise, ce qui fait que nous ne proposons pas de gros salaires dès le départ. Dites-nous le niveau du salaire en dessous duquel vous ne pourrez pas accepter ce poste. -là. C'est différent de la prétention salariale qui est elle qui est plafonnée de manière supérieure. Donc, il va vous dire le salaire pour lequel il va dire non, vraiment, je ne vais pas prendre ce poste. Si c'est ce que vous allez me donner. La deuxième question que vous pouvez poser, c'est est-ce que vous avez d'autres conditions qui vous généraient pour accomplir ce travail? Donc, si vous faites cette question, ça va vous permettre de mesurer son degré d'envie de travailler et vous allez détecter si vous pourrez lui payer cette personne pour ce poste. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne devez pas recruter sur la base de la compétence parce que tant que la personne ne travaille pas chez vous, c'est un élément que vous ne pouvez pas maîtriser sur CV. Donc, il faut se baser sur le degré d'envie de travailler de votre futur collaborateur. Et nous avons eu quelques questions avec pour objectif de déterminer ce type de candidat. Donc, je termine toujours en disant à tous ceux qui l'écoutent la première fois. Que si vous voulez créer un business rentable, vous pouvez télécharger toutes nos ressources gratuites en cliquant au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Vous recevrez automatiquement toutes nos formations gratuites. Et même si vous êtes déjà inscrit sur notre blog, mais à une autre section, c'est-à-dire marketing ou développement personnel, vous devez à nouveau vous inscrire, mais cette fois-ci, dans la section entrepreneuriale. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.